Et si votre village préféré était une île L'île où le soleil se lève, où le chant des baleines rythme le temps qui passe, doucement, tendrement, accompagne le balai des pêcheurs vers le bleu de l'horizon. Le bleu partout, qui se mêle aux ocres des pierres séculaires et au murmure du vent, parcourt l'espace pour faire chanter nos images dans votre cœur.